Bonjour mes chers élèves de la classe de CO1, activité orale cette fois. Le thème est ma nourriture et ma santé. Il ne faut pas se faire mal, c'est le titre de la situation de la communication pour aujourd'hui. L'objectif de communication c'est informer, s'informer sur la santé, prescrire et interdire. Voici l'activité orale. Vous allez tout simplement observer les images Hmm. « Que s'est-il passé ?»« une... Que disent Sarah et Kanza à la maîtresse ?» Alors ici, deuxième activité, il s'agit d'expliquer. De « Explique-toi, explique à tes amis ce qu'il est interdit de faire si on veut éviter de se faire mal. » Comme l'exemple de « Ami ». Courir dans les escaliers, par exemple, jouer au milieu de la rue, utiliser des objets dangereux. Dans quelques instants, je vous laisse écouter le dialogue et répondre aux questions. Il ne faut pas se faire mal, c'est le titre de la situation de communication pour aujourd'hui. Alors, euh, il y a ici des images. Alors, je vois ici euh, un garçon qui s'appelle Aline. Court dans les escaliers, mais euh, très vite. Il ne fait pas attention. Elle est tombée. Regardons, s'il regardons, vous plaît. Euh, son pantalon est déchiré et son genou saigne. Et il ne faut pas se faire voir. Alors, euh, Sarah et son ami Kenza racontent ce qui s'est passé à la maîtresse Milan. Écoutez le dialogue. Maîtresse, c'est Kenza qui parle. Maîtresse, maîtresse, amine pleure. Sarah. Il est tombé, car il courait dans les escaliers. Kenza, il a déchiré son pantalon et son genou saigne. La maîtresse, Mina. Je vais soigner ton genou, Amine. Je vais soigner ton genou. Kanza, Kanza, passe-moi le pansement s'il te plaît. Sarah, Amin, elle parle à Amin et dit Amin, il est interdit de courir dans les escaliers, fais attention. Maîtresse, maîtresse, Amin pleure. Elle est tombée car il courait dans les escaliers. Elle est tombée car il courait dans les escaliers. Elle a digéré son pantalon et son genou saigne. Je vais soigner ton genou, Emile. Kenza, passe-moi le pansement, s'il te plaît. Sarah, Amin, Amin, elle est interdite de courir dans les escaliers. Fais attention. Alors maintenant, euh, je vous propose quelques questions de compréhension. Par exemple, euh, qu'explique Kenza et Sarah à la maîtresse Qu'explique Kenza et Sarah à la maîtresse et quel problème a Amine maintenant Quel problème a Amine maintenant Et que va faire la maîtresse Et que va faire la maîtresse Alors, normalement, il y a plusieurs personnages ici, ils sont quatre. Sarah, Kanza, Amine et... Mina, et la maîtresse Mina. Mais qui participent dans ce dialogue, ce sont ces trois. Sarah, Kenza, et la maîtresse Mina. Alors, euh, qu'expliquent qu Kenza et Sarah à la maîtresse Alors, on sait déjà euh, pendant la récréation, Amine a, a eu un accident. Alors, elle courait dans les escaliers et elle est tombée et il pleure. Son pantalon est différé et son genou saigne. Alors elle fait très mal. Elle raconte cela, ça veut dire Sarah et Kenza racontent cela à la maîtresse Mina. Alors quel problème a Amine alors, le problème, c'est que son genou saigne, elle a besoin de soins. Elle a besoin de soins. Alors, c'est la maîtresse Mina qui va s'occuper de lui. Elle dit, elle dit Je vais soigner ton genou, Amin. Passe-moi le pansement, s'il te plaît, Kenza. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle que va faire la maîtresse. Que va faire la maîtresse Elle va tout simplement soigner. Hein, le genou de Damien. Alors le plus important c'est la réplique de Sarah. Elle dit "Amine, il est interdit. Amine, il est interdit de courir dans les escaliers. Fais attention." Alors la même chose ici. Explique à tes amis ce qu'il est interdit de faire si on veut éviter de se faire mal. Alors, il ne faut pas courir dans les escaliers. Il est interdit de courir dans les escaliers. Par exemple, il est interdit de jouer au milieu de la rue. Parce qu'il y a ici des voitures. Elles peuvent se revenir. Et. Euh, et alors. Euh, il ne faut pas utiliser des objets dangereux. Comme exemple, du couteau. Surtout. Euh, soit dans la maison, soit n'importe où. D'accord euh, Voilà. Alors, je viens d'expliquer cette situation de communication à l'oral. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement réécouter re encore, re encore fois cette vidéo et répondre aux questions de l'oral et apprendre aussi euh, le dialogue de Kenza et son ami Sarah et la maîtresse Bina. Je vous remercie, au revoir et à la prochaine, mes chers élèves de C1, deuxième année primaire.